Je me suis toujours demandé pourquoi les ordinateurs étaient si compliqués. Alors, j'ai créé Ordissimo, l'ordinateur que vous allez aimer utiliser, quel que soit votre niveau. Email, photo, internet, vous cliquez, vous y êtes. Plus d'infos au 3620. Dites Ordissimo. Si Signori, buonasera Et je suis Mars et me ne Non Si Hey, jean Tolda ah, Andrea, non stai a rompere le balle? No, no, no, oh, no, no. Eh. buongiorno! Buongiorno! Ma che schifo! Ma che sei scemo? Mona! No!